Et bienvenue dans ce nouveau numéro du Coaster Quiz, le quiz interactif qui vous permet de développer vos connaissances dans le domaine des parts de loisirs et des roller coasters. Ce quiz, comme dit, est interactif et vous propose 4 choix de réponses par question. Et si la réponse est juste, bien sûr, vous passez à la question suivante. Et tout de suite, place à la première question de ce quiz. Lequel de ces parcs n'existe pas? Europark Milano Hidrosco, Europa Park, Europark Japan ou Quenchang Europark?